Alors, Le Fils du Pêcheur, d'abord, c'est mon cinquième roman. Euh, et c'est un, un livre qui raconte deux histoires d'amour euh, qui se télescopent, qui s'enchassent, qui se répondent. L'une avec Mona, au passé, sous forme de flash. Et puis l'autre avec Léo, qui est le Fils du Pêcheur. Et, et qui est euh, euh, cette rencontre inattendue que Sacha fait alors qu'il est en exil en Normandie et qui va changer le cours de, de, de sa vie, changer son, son destin, changer son, ce moment d'exil et en faire un exil à deux. Est-ce que Sacha, c'est moi Sacha, d'abord, c'est un personnage qui me ressemble beaucoup. Je mentirais si je disais que c'est pas vrai. Et c'est un personnage qui, que j'ai commencé à utiliser pour mon premier roman, il y a quelques années, « Mes illusions donnent sur la cour », et c'est un double littéraire que j'aime utiliser pour parler de moi. Après, est-ce que c'est moi euh, oui et non, c'est un moi qui me permet d'être encore plus moi euh, que, que dans la vie. C'est un, un moi littéraire, c'est un vrai double littéraire avec beaucoup de points communs et quelques différences. J'avais besoin d'abord de, de, de, de, de partir de ce, de ce, de ce récit de l'intime que j'ai beaucoup pratiqué avec mon quatrième roman, C'est vraie histoire de petite fille. Euh, pour mieux y revenir, j'ai un goût pour, pour ça, on appelle ça de l'autofiction, on appelle ça euh, tout un tas de, de mots. Et, et moi, je ne me suis jamais posé la question, j'ai commencé par ça, c'était ce que j'aimais lire quand j'étais euh, adolescent. Et euh, oui, c'était nécessaire pour moi parce que... Euh, euh, on écrit souvent ce qu'on aime lire, on écrit souvent ce qu'on a aimé lire et moi j'aime ces récits de, de vérité où justement la, la réalité et la fiction se mélangent, où on se dit c'est l'auteur, où, où on a cette, euh, cette gageure un peu d'avoir de, de, de, l'impression d'être de, de, témoin de quelque chose qui s'est passé. Euh, donc il a fallu que je m'éloigne un peu pour, pour faire mes armes, parce que sinon ça serait, moi j'ai pas tant de choses à raconter sur moi, il fallait un peu vivre pour, pour avoir des choses à dire, mais c'était un vrai désir, une vraie envie et surtout un vrai plaisir, j'ai vraiment aimé revenir, à, euh, revenir à, à moi et à ce, à ce personnage que j'avais un peu laissé dans un placard et que j'ai pu ressortir, ça, ça a été un vrai moment agréable. J'ai essayé de le tuer dans un précédent roman, j'ai essayé de, de, de, de l'exiler, il me suit, il m'accompagne, et je suis de plus en plus à l'aise avec lui. Euh, avant, j'étais euh, euh, certainement que, que, au début de, de, de, de, de ma vie d'auteur, je me serais défendu plus de, de cette ressemblance. Alors, j'aurais dit, mais non, c'est moi, mais c'est vraiment pas moi, c'est moi, mais, mais, mais, mais. Et maintenant, je... je cette ambiguïté, cette ambivalence, elle me plaît. Le, le fait de, de brouiller les pistes, le fait de, de brouiller les frontières, ça me plaît beaucoup. L'amour, c'est plein de choses. L'amour, c'est le désir, c'est l'emprise, c'est la domination, c'est la, la peine et la joie. Euh, un personnage qui a aimé, parce que toute une partie du livre est au passé, et un personnage qui aime, c'était surtout ça qui m'intéressait. C'était de, de venir vraiment éclairer euh, cette, cette, cette histoire entre, entre le personnage de Léo et le personnage de Sacha avec cette histoire passée avec Mona et puis venir aussi euh, comprendre mieux ce qui a été compliqué dans cette histoire avec Mona euh, à l'aune du présent euh, essayer de vraiment se dire que les amours se, se télescopent, s'enchassent, chasse, et, et que souvent dans, dans, dans une histoire passée il y a les germes du prochain amour et il y a des réponses dans ce prochain amour à, à cette histoire passée. J'étais parti sur l'idée de, de, de, de reprendre en effet des, euh, des paroles de chansons, ou ce que, ce que j'ai aimé faire parce que j'ai toujours aimé, j'aime beaucoup la musique, j'aime la chanson française et, et, et c'était toujours un privilège de pouvoir emprunter à des, à des auteurs ou des interprètes que j'aime beaucoup euh, un bout de leur travail. Mais ce titre là, il, ça m'a un peu échappé, il, il, est, il, il est venu presque en même temps que j'ai commencé à faire le livre. C'est s'est imposé à moi et souvent on change au bout d'un moment ou bien on nous dit de changer, c'est l'un ou l'autre, et là euh, c'était une évidence, c'était le fils du pêcheur ça emportait quelque chose de très mystérieux, quelque chose d'essentiel, de, de, euh, euh, donc c'est la première fois que je, du début à la fin je, je ne change pas de titre et d'idée.